Bienvenue dans cette vidéo LibreOffice Calc. Nous allons voir comment utiliser les fonctions service web et filtre XML disponibles depuis la version 4.2. Les liens évoqués dans la vidéo figurent dans sa description. Service web permet d'obtenir du contenu web à partir d'un URI, un identifiant uniforme de ressources qui est une chaîne de caractères identifiant une ressource. Si nous utilisons la fonction avec la page documentation du wiki égale service web suivi de l'URI nous allons obtenir le code source au format HTML donc de la page vérifions le code source de la page cette fonction sera donc bien sûr plus utile pour les contenus publiés au format XML, comme par exemple cette page Internet fournissant des données météo. L'URI est ici. Si nous utilisons la fonction Service Web sur cette URI, nous obtenons le XML. La page est bien entendu plus lisible dans le navigateur. La fonction filtre XML va nous permettre d'employer une syntaxe XPath pour extraire les nœuds, les éléments, les attributs. Par exemple, le lever du soleil est disponible dans le nœud avec l'attribut RISE pour le lever et SET pour le coucher. Nous pouvons donc utiliser la fonction Filtre XML, par exemple de cette manière, rechercher dans B3, le nœud quel que soit son endroit et l'attribut correspondant. Et nous récupérons la date comme ceci. Le coucher est dans le même nœud, avec l'attribut 7. Nous récupérons directement l'information. Ensuite, la page nous donne période par période, horaire de début, horaire de fin, différentes informations, par exemple la température. Nous pouvons donc extraire par période, par exemple... Rechercher pour la première période la période de début. Nous pouvons changer le format, par exemple avec une syntaxe calque, en utilisant une fonction texte qui met la date et l'heure dans un format plus lisible pour nous. La température est dans le nœud température. Nous pouvons donc, pour la première période, récupérer ce nœud et l'attribut la, value. Nous constatons que nous récupérons un texte que nous pouvons convertir, cette fois-ci en utilisant une fonction xpass avec la fonction number. Toujours pour le premier nœud, température, attribue value, qui sera converti donc en nombre. Et nous obtenons bien cette fois-ci un nombre. Cette fonction est dynamique, c'est-à-dire que bien entendu, si nous modifions, par exemple, pour demander les données météo de la ville de Montréal au Canada, eh bien... Nous obtenons les différentes informations recalculées. Et ce genre de fonction peut être recalculée par CTRL majuscule F9.